Salut, bienvenue sur Je bosse tranquille, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice type bac de Physique Chimie, donc sur le chapitre « Mouvement dans un champ uniforme ». C'est un exercice qui s'appelle « Le jeu du cornhole » et dont tu peux trouver le sujet sur la l'abolissé. Alors on a déjà fait la correction de la première partie dans une autre vidéo, je t'invite à aller voir cette vidéo si tu veux. Et là, on va s'intéresser plutôt à la deuxième partie. Allez, on y va On va tout de suite revenir sur l'énoncé. Étude du mouvement du sac après le lancer. On souhaite étudier la chute du sac au cours du temps. La situation est toujours représentée sur la figure 1. Donc la figure 1, tu l'as ici. On l'avait déjà étudié un petit peu dans la partie 1 de la correction. Tu as les axes, etc. Bon, on y reviendra sur cette figure 1, puisqu'on va, on va l'améliorer en fait en quelque sorte euh, au moment de l'application la, de, de la deuxième loi de Newton. Ensuite, tu as une phrase importante, les frottements ne seront pas pris en compte dans cette partie. Ça, ça va être important aussi au niveau du bilan des forces. On souhaite établir les expressions littérales des grandeurs accélération, vitesse et position du sac lors de son mouvement, ainsi que les caractéristiques nécessaires à la réussite d'un lancé valant trois points. Donc là, tu as une petite phrase d'objectif spécifique à cette partie 2. Bon, il y en avait une euh, en tout début d'exercice qui était globale, et là, c'est vraiment un objectif euh, spécifique à la partie 2. On te donne ensuite les dimensions de la planche. donc Ces dimensions elles vont être importantes dans certaines questions par la suite. Donc Tu peux surligner carrément le nom de la figure. Et on arrive à la question de 1. Déterminer les expressions littérales des coordonnées AX et AZ du vecteur accélération A, etc. Bon, C'est un peu long, tout ça pour te dire que on cherche le vecteur accélération. Alors... Dès qu'on te dit vecteur accélération, il faut que tu penses à la deuxième loi de Newton. Okay Parce que cette deuxième loi de Newton, elle te fait le lien entre la somme des forces et le vecteur accélération. justement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va appliquer la deuxième loi de Newton, mais avant de l'appliquer, il y a quelques étapes à respecter. Voilà. Ces étapes elles sont là, on va les détailler. Alors Dans un premier temps, tu peux dire on assimile le sac à son centre de masse. Sans centre de masse, dans l'exercice, il est noté G. Alors moi G, je le réserve plutôt à centre de gravité, comme il y a une toute petite différence entre les deux, bon, là j'ai mis centre de masse S, j'ai pris la première lettre euh, du, du système, donc le sac, première lettre du mot sac. Ensuite, tu peux désigner le système, donc c'est le sac, entre accolades. le référentiel, terrestre supposé galiléen, ça on te le dit dans l'énoncé. Même si on ne le disait pas, supposer Galiléen pour le référentiel terrestre, bon, c'est tout le temps le cas dans ce genre de problème. Ensuite, tu peux faire ton bilan des forces. Alors n'oublie pas que dans l'énoncé, on t'a dit que les frottements étaient négligés. Donc finalement, tu as un système qui est soumis, qui est soumis à son propre poids seulement. Donc ça veut dire qu'il est en chute libre. Donc tu as le poids, le poids. Le poids, il faut quand même donner quelques infos dessus. Donc P, le vecteur P. Et tu donnes quelques infos aussi sur la direction et le sens, donc vertical vers le bas. Alors tu peux aussi dire orienté selon euh, moins petit k. ça revient au même. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais je te conseille vraiment de faire un schéma. Ça permet de mieux visualiser le problème et euh, les élèves qui font, euh, qui font un bon schéma ont en temps général euh, plus de points en réponse suivante, puisque tu peux revenir sur le schéma pour, euh, pour vraiment euh, visualiser ce que tu es en train de faire euh, en direct. Quoi. Alors sur ce schéma, qu'est-ce qu'il faut mettre ben, Tu peux reprendre la figure 1 justement de l'exercice et l'améliorer en quelque sorte. Donc tu reprends les axes, Alors, x, z, ça c'est important, l'origine, les vecteurs unitaires, tu as euh, le vecteur vitesse initiale V0 qui était déjà sur la figure 1, et voilà ce que tu peux rajouter comme info, tu as aussi alpha hein, sur la figure 1, tu peux rajouter les coordonnées du point de départ, on te dit qu'il y a une hauteur initiale h, donc finalement les coordonnées de, du point de départ c'est 0h, et tu peux montrer aussi que euh, tu peux ajouter sur la figure que le vecteur vitesse v0 il a deux composantes aussi, une sur x, une sur z, donc vx0, vz0. Ça, ça servira pour une des questions qui viennent après. Tu peux aussi faire ta trajectoire, donc si tu as. Peut-être l'habitude un petit peu de ce genre de problème, tu sais que ça va être une trajectoire parabolique avec un sommet ici. Cette trajectoire, elle est aussi intéressante pour placer le point S. Tu vois que si tu n'as pas la trajectoire, ben le point S il va un petit peu se retrouver tout seul sur le schéma. On ne sait pas trop pourquoi. pourquoi il sera à cet endroit. Quoi. Donc, ce point S, tu le mets ni au début, ni au sommet, ni à la fin. Tu prends vraiment un endroit quelconque. Tu le mets là, par exemple, et tu mets ton, ton vecteur P. Tu peux mettre aussi le vecteur euh, accélération de la pesanteur, on s'en servira aussi par la suite. Et tu vois ici qu'il y a une info dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est P et ses coordonnées. Alors, ça te montre aussi qu'un schéma, ça peut être actualisé au fur et à mesure de l'exercice, c'est-à-dire que le point P, on s'en servira dans une des questions suivantes, il me semble que c'est la 2.5 ou la... C'est la 2.5. Voilà, donc dès que tu as besoin, alors le schéma, tu le fais d'abord avec les infos que tu as sur le moment, et puis tu le mets à jour au fur et à mesure, si tu as besoin, tu reviens dessus. Ok, bon, on a tout. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. C'est pas trop tôt. Bon, il faut vraiment respecter ces étapes préliminaires, parce que tu risques de perdre des points si tu le fais pas. Donc, deuxième loi de Newton, ça c'est une loi super importante de la méca, il faut vraiment la connaître. Somme des forces égale masse fois accélération. Donc, je te l'ai remise dans la marge. Alors, dans ton cours, tu verras peut-être somme des forces extérieures, M de 2. Voilà, il y a peut-être un indice que tu auras ici. Donc là, je te l'ai mise en version light, en hein, version allégée. Et tu peux aussi l'utiliser comme ça directement dans, dans ta rédaction. Alors, la somme des forces, on va la remplacer par P. Et P, c'est MG. P égale MG, ça tu dois connaître depuis pas mal de temps maintenant, mais il faut savoir la ressortir aussi au format vectoriel. C'est-à-dire que tu vas avoir une flèche sur P et une flèche sur G, pas de flèche sur M, attention. Voilà, donc P, tu peux remplacer par... MG. Alors, ici ça va être pas mal parce que tu as la masse des deux côtés, donc tu vas pouvoir simplifier par m. En simplifiant par m, qu'est-ce qui se passe Tu vas avoir g qui est égal à a, ou a égale g, c'est-à-dire c'est pareil. Hein. Euh, comme on cherche a, moi je préfère avoir a côté gauche. Bon, maintenant, pour identifier les coordonnées ax et az, bah, tu écris juste a et g sous forme euh, de Notation en vecteur, quoi. Euh, donc, ça, c'est la notation plutôt maths avec les parenthèses. En physique, tu verras peut-être la notation avec la collade, nous en même. Voilà. Donc, A, ses coordonnées, c'est AXAZ X, qu'on cherche, et G, ses coordonnées, c'est 0 moins G. Alors, c'est là où c'est intéressant d'avoir un, un schéma. Dire que là, pourquoi les coordonnées de G, c'est 0 moins G Alors, déjà, tu vois que G, il est vertical vers le bas. Donc, il n'a pas de coordonnées, enfin en tout cas, sa coordonnée c'est 0 sur, sur x, et euh, sa coordonnée sur, euh, sur z, c'est g, mais moins g parce qu'il est vers le bas. Voilà. Oh, pardon. Voilà, et il ne te reste plus qu'à identifier ax et az, puisque tu as ax, az égale 0 moins g, ben tu as ax égale 0, et az égale moins g. Voilà, c'est tout. Donc tu trouves ton vecteur accélération. Voilà, tu peux l'écrire comme ça pour récapituler. Ok. Donc Maintenant, on peut passer à la question 2.2. Euh, de en déduire, donc ça veut dire utiliser ce qu'on vient de faire, les expressions littérales des équations horaires Xt et Zt de la position du centre de masse du sac au cours du mouvement. Bon, Tout ça pour te dire, on cherche les équations horaires du mouvement. Alors, comment on va faire ça, en fait pour trouver les équations horaires du mouvement, il faut en fait trouver le vecteur position, les coordonnées en fait du vecteur position. Et le vecteur position, pour l'obtenir, il faut d'abord passer par la vitesse, c'est-à-dire que tu pars de l'accélération, tu remontes à la vitesse et tu remontes encore une fois au vecteur position. Donc il y a deux étapes. Donc on y va. Alors Dans un premier temps, il te faut utiliser une petite formule. Donc, qui te donne A en fonction de, de la vitesse. Donc, A, en fait, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc celle-là, je te l'ai remise dans la marge parce qu'elle est importante aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça alors, soit tu le vois dans le sens primitif, c'est-à-dire tu t'essayes de passer de là à là, c'est-à-dire de remonter de A vers V, ou alors tu utilises vraiment cette définition-là, c'est-à-dire que tu te poses la question « qu'est-ce que je dois avoir ici pour que, quand je le dérive, ça me donne A ?» C'est-à-dire que v, tu vois, c'est un vecteur qui va avoir deux coordonnées. Comme a, tu avais ax, az, ben v, tu vas avoir vx, vz. Bon, vx, quand tu la dérives, il faut trouver ax. Et vz, quand tu la dérives, il faut trouver az. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour que quand tu dérives, ça donne 0 ben, Il faut mettre une constante, en fait. Dériver d'une constante, c'est 0. Ça, il faut le savoir. Maintenant, Qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour trouver moins g Comme moins g, c'est une constante, ben là, il faut mettre moins gt. Quand tu as une constante ici, en fait, pour la primitive d'une constante, c'est cette constante fois le temps. Ça, il faut le retenir aussi. Et plus c2, il ne faut pas, faut pas oublier cette constante d'intégration, puisque quand tu la dérives, celle-là, ça donne 0. Donc qu'elle vaille 1 million, moins 2, 0, peu importe, euh, sa dérivée, ce sera toujours 0. Bon, donc maintenant on a l'expression littérale de, euh, du, du vecteur v, ok Mais il faut quand même trouver les constantes, c1, c2, et il faut justifier. Il ne faut pas que tu les sortes comme ça du chapeau, les constantes, il faut que tu justifies. Alors pour ça, tu peux te mettre à t0, tu vois ici, on va se mettre à t0. Donc si on prend ce vecteur qu'on a identifié ici à t0, c'est-à-dire que tu remplaces tous les t par 0, bon, qu'est-ce qui va se passer alors déjà, tu vas avoir une notation V0, Vx0, Vz0. Ça, ça veut dire qu'on se place à T0. Alors, si tu vois noter V0, ou encore V à T égale 0, tout ça, c'est la même chose, d'accord Alors, tu remarqueras que je n'ai pas mis tous les T entre parenthèses, tous les petits T. Euh, voilà. Parce que si on commence à les mettre à un endroit, ben, il faut les mettre partout pour être rigoureux. Et ça prend énormément de temps. Donc là on va faire, comment dire, on est censé savoir que tout dépend du temps en fait. Donc pour moi, c'est pas nécessaire de mettre ces petits t entre parenthèses. En tout cas, je te le conseille pas parce que vraiment, c'est chronophage. quoi. Alors, tu peux les mettre à certains endroits quand c'est vraiment euh, indispensable. Voilà. voilà, donc v0, v0 comme ça ou vt0, t égale 0 comme ça, tout ça c'est pareil. Alors si tu remplaces t par 0 dans cette expression littérale-là, bah, pour Vx0, ça ne change rien, puisque Vx ne dépend pas du temps finalement, Vx est constant. Par contre, dans Vz, si tu remplaces T par 0, tu vois, tu vas remplacer ce T par 0 ici, et donc tu vas avoir moins G fois 0 plus C2, et moins G fois 0, ça fait 0, donc il va te rester C2. Donc finalement, les coordonnées du vecteur vitesse à T0, c'est C1, C2, c'est les constantes que tu cherches en fait. Or, d'après l'énoncé, toi, tu sais que C0, en fait, c'est aussi V0 cos alpha et V0 sinus alpha. Alors, comment on le fait, ça En fait, là, encore une fois, tu peux revenir sur le schéma pour t'aider. Tu vois que c'était intéressant de mettre sur ce schéma Vx0 et Vz0 dès le départ, pour montrer que tu avais anticipé, que tu allais peut-être en avoir besoin. Alors, comment on fait pour trouver, par exemple vx0 égale v0 cos alpha. Voilà. le cos la... tu vois, on va faire de la trigonométrie en fait dans ce triangle là. En fait, si tu prends le cos de alpha, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc tu vas avoir Alors, je vais te le mettre ici. Tu vas avoir cos de alpha qui est égal à vx0 sur v0. Donc si tu veux vx0, bah, tu fais juste passer v0 de l'autre côté, ça te fait vx0 égale v0 cos alpha. Voilà. Donc pareil pour Vz0, même principe, mais avec le sinus. Le voilà, sinus, c'est opposé sur l'hypoténuse. Voilà. Et donc finalement, tu obtiens que Vx0, c'est ça, et Vz0, c'est ça. Donc finalement, tu as deux vecteurs V0 que tu as obtenus avec ben, deux méthodes différentes, mais c'est quand, même, quand même, le même le même vecteur vitesse initiale. Donc ce vecteur doit être égal à celui-là. La seule façon pour que ces deux vecteurs soient égaux, c'est... C1 soit égal à V0 cos alpha et C2 soit égal à V0 sinus alpha. C'est comme ça qu'on identifie les constantes. Voilà, donc ça, je te les remis ici. Voilà les constantes là. Voilà. Et ces constantes, à partir du moment où tu les as trouvées, bah tu les réinjectes dans l'expression de V qu'on avait ici, mais dans laquelle on n'avait pas encore déterminé C1 et C2. Pardon. Voilà, donc on obtient l'expression littérale complète du vecteur V C'est ce qu'on voulait, c'est l'étape intermédiaire Maintenant il faut remonter encore une fois pour obtenir le vecteur position Alors tu vois, tu as la même relation entre V et le vecteur position que tu avais entre A et V V en fait c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Je suis te remis la petite formule ici. Alors dans le cours tu l'as sûrement avec un M, DOM sur DT. Là c'est DOS parce qu'on l'a appelé S, notre, notre centre de masse. Voilà. Donc le vecteur OS, le vecteur position, ben, en fait il faut se demander, voilà, quand je dérive ce que je vais avoir ici, ben, il faut que je retrouve le vecteur vitesse. Tu peux le voir dans l'autre sens si tu es à l'aise avec le fait de primitiver, sinon.. Tu te poses la question que je viens de te poser pour plutôt de le voir dans le sens dérivé. Okay. Alors tu peux remarquer que les, les coordonnées du vecteur position, on les appelle x et z, et pas osx et osz. C'est plus rapide, parce qu'en fait, ça correspond aux coordonnées du, du, du point S. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre ici pour que quand on le dérive, ça donne v0 cos alpha. V0 cos alpha, c'est une constante. Tu vois, v0, c'est une constante, alpha aussi. Donc on a dit que quand on primitivait une constante, bah c'était cette constante fois le temps. Tu vois, donc ici on retrouve V0 cos alpha t. Jusque-là, ça va. Et surtout ne pas oublier la constante d'intégration, toujours. Ensuite, donc un tout petit peu plus compliqué, comment on fait pour trouver Vz égale moins gt plus v0 sinus alpha On va commencer par V0 sinus alpha. Donc c'est une constante. Donc sa primitive, c'est elle-même fois le temps. Donc on retrouve V0 sinus alpha t ici, où la constante d'intégration est toujours là de toute façon. Alors comment on fait pour trouver moins 1 demi de gt carré En fait, quand tu, euh, quand tu dérives t carré, t prime, ça donne. Alors je vais mettre un peu loin comme ça, ça donne 2t. Okay bon, tu es un peu gêné par ce 2. Du coup, tu mets un 1 demi devant pour compenser. Alors si tu mets 1 demi Ici, tu dois mettre 1,5 ici aussi. Okay donc déjà, ça te fait 1,5 de t carré. Alors, je vais décaler un petit peu tout ça. Voilà. Donc déjà, si tu mets ce 1,5, tu vois que 1,5 et 2, bah, ça se simplifie. Du coup, il te reste bien t. Maintenant, toi, tu veux moins gt, donc tu multiplies par moins g. Voilà. Comme ça, des deux côtés par contre aussi. Donc finalement, tu vois, c'est bien la dérivée de 1,5 moins 1,5 de gt carré qui donne moins gt. Voilà. On continue. Donc comment on fait pour trouver ces constantes hein C3, C4. C'est la même démarche hein, que tout à l'heure. Donc, On va se mettre à t0. Tu vois, on reprend l'expression littérale qu'on a ici. On remplace tous les t par 0. Donc ce t, celui-là et celui-là. Donc, Tu les retrouves là, là et là. Et tu vois qu'il y a plein de choses qui vont se simplifier. 0, 0 et 0 aussi. Donc finalement, les coordonnées du vecteur position à T0, c'est C3, C4, c'est les constantes que tu cherches. Or, d'après l'énoncé, le vecteur position à T0, il a pour coordonnées 0h. Alors pourquoi Parce que si tu reviens sur le schéma, toujours ce fameux schéma, en fait, ça correspond au point de départ, tu vois, donc les coordonnées initiales, elles sont là, tu vois. x0, z0, voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on a x0 égale 0, z0 égale h. Donc, comme tout à l'heure pour la vitesse, ces deux vecteurs, on les a trouvés de deux façons différentes, mais ils sont égaux, hein. c'est les, les mêmes, c'est toujours le vecteur position à t0. La seule façon pour qu'ils soient égaux, c'est que c3 soit égal à 0, et que c4 soit égal à h. Alors, on identifie comme ça c3 et c4. Et on les réinjecte là-dedans. On va remplacer c3 par 0 ici, et c4 par h ici, on obtient finalement l'expression littérale complète du vecteur position. Et c'est ce qu'on appelle euh, les équations horaires du mouvement. Horaires parce qu'elles dépendent du temps. Et voilà, tu vois, tu as le temps ici, partout. Donc en fait, c'est x de t, z de t. Et euh, du mouvement, parce que euh, bah, tout ça, ça correspond au vecteur position. Voilà. Bon, c'est un peu long cette question, mais il faut faire attention à tout bien justifier, surtout l'identification les... des... des constantes. Allez, on continue. L'équation de la trajectoire. Montrer que l'équation littérale de la trajectoire est celle-ci. Alors Dans l'équation de la trajectoire, tu peux remarquer qu'on n'a plus z de t, mais z de x. On n'a plus le temps, en fait. Donc, il faut trouver une façon d'éliminer le temps des, euh, des équations horaires qu'on a, euh, qu a trouvées ici. Tu vois voilà. Alors, comment on fait ça En fait, on va prendre la plus simple des deux. X égale V0 cos alpha T, et on va exprimer T en fonction ben, de tout le reste, c'est-à-dire qu'on va faire passer V0 cos alpha de, enfin, sous X. d'accord On va avoir T qui est égal à X sur V0 cos alpha. Ça, c'est la première étape. Voilà, c'est ce que je t'ai mis ici. Donc, tu vois, voilà. Et donc, ce T qui est égal à X sur V0 cos alpha, ben, on va l'injecter dans Z. Tu vois que... Euh, ce z-là, qui dépend du temps pour l'instant, z de t. En fait, si tu remplaces tous les t par x sur v0 cos alpha, tu vas avoir z de x, du coup, puisque tu n'auras plus de t. Voilà ce qu'on va faire ici. Donc tu vois, moins 1 demi de g t carré, plus v0 sinus alpha t, ici, plus h, voilà. Donc là, j'ai mis des... ces parenthèses-là, elles sont importantes, parce que le carré, il faut vraiment qu'il soit sur tout le x, v0, cos alpha Ces parenthèses-là, je les ai mises, mais elles ne sont pas obligatoires. Voilà, pour passer de là à là, en fait, on a juste ici développé le carré. Le carré, il est vraiment sur tout en même temps, hein, d'accord Il va venir sur le v0, sur le cos alpha aussi. Bon, il n'y a rien de spécial à dire, à part que le carré sur le cos, on le met souvent au milieu, comme ça. Bon, c'est une notation, il faut s'habituer à ça. Maintenant, euh, de là à là, ben, il ne s'est rien passé. Euh, J'ai juste enlevé ces parenthèses-là, puisqu'elles ne servaient à rien. Bon, maintenant, de là à là, il s'est passé quelques trucs, quand même. Alors, ce qu'il faut que tu vois, c'est que... Euh, alors, on va commencer par là. Tu vois que tu as du V0 en haut, du V0 en bas. Okay, donc, tu peux les simplifier. Maintenant, comment on fait pour trouver tangente En fait, tangente, c'est sinus sur cos. Et ton sinus sur cos, tu l'as... Ici, voilà, donc tu trouves naturellement euh, tangente. Maintenant, comment on fait pour trouver, euh, pour trouver cette forme-là ben En fait, ça, c'est pareil que ça. d'accord Il n'y a rien qui a changé sur le fond, c'est juste de la forme. Euh, pourquoi on fait ça C'est pour extraire, euh, comment dire, pour mettre l'équation de la trajectoire sous la forme d'un polynôme du second degré, ax plus bx plus c. Là, pour l'instant, si on laisse comme ça, on ne voit pas bien le coefficient qui a devant le carré. Donc il y a juste à bidouiller un petit peu. C'est-à-dire que le x tu le mets ici. Le g, comme il est déjà en haut, ben, tu, le, tu le mets ici. Et le 2, comme il est en bas, ben, tu viens le coller à tout ce qui est déjà en bas, ici. Bon. Voilà, et on trouve finalement moins g sur 2v0 cos euh, alpha. Voilà, tout ça c'est le coefficient petit a. Ça, c'est le coefficient petit b, ça c'est le coefficient. Petit c. Voilà. Donc on a bien une forme qui une forme, polynôme du second degré, comme tu as peut-être déjà vu en maths d'ailleurs. Alors, vu la forme de l'équation de la trajectoire, euh, bah, on peut dire qu'il s'agit d'une trajectoire parabolique. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire ici. Alors tu peux remarquer que là, j'ai bien précisé z de x, parce que bon, autant avant il ne fallait pas forcément préciser, parce qu'on était en fonction du temps, on a l'habitude de ça. Là, quand on élimine la variable temps, ben, il vaut mieux préciser qu'on a du coup z en fonction d'une nouvelle variable qui n'est plus le temps, qui est x. Voilà. En tout cas, c'est ce que je te conseille de faire. Bon, on va passer à la question suivante, du coup. 2-4, indiquer les paramètres initiaux de lancement sur lesquels le joueur peut avoir une influence et qui joue un rôle pour la réussite d'un lancer à trois points. Alors, pour répondre à cette question, il n'y a pas de calcul à faire, il y a juste à regarder ce qu'on vient de dire à la question 2, 3. tu vois, tu as ton équation de la trajectoire qui est ici. Donc il faut regarder les paramètres importants. Attention, x et z, ce ne pas des paramètres, c'est des coordonnées. Tu vois, x et z, on ne va pas les regarder. Alors, tout le reste, ça peut être des paramètres. G, c'est un paramètre, V0 aussi, alpha aussi et H aussi. Okay Il y a juste G qu'on ne va pas retenir parce que G, c'est l'accélération de la pesanteur. On va considérer qu'on n'a pas d'emprise dessus quand on jette un sac de maïs. Quoi. Voilà. Donc finalement, les trois paramètres sur lesquels on peut avoir une influence, ben, ça va être V0, alpha et H. Voilà. Donc, tu peux dire d'après l'expression littérale de Z, Z de X. Euh, les trois paramètres, c'est la vitesse initiale V0, l'angle de tir alpha et la hauteur initiale H. Voilà. Alors on arrive sur les deux questions euh, un, peu, euh, un peu costauds là. Donc 2,5. Déterminer le nombre de points marqués par le joueur pour se lancer. Ah oui, Donc, entre les deux, on te dit, voilà, le joueur effectue son premier lancer, un premier lancer, et on te donne l'équation de la trajectoire de ce lancer, tu vois. Donc, on a cette équation de la trajectoire générale, et pour se lancer en particulier, on a moins 1,5 de g, etc. v0 carré qui vaut moins 0,0842, tangente alpha qui vaut 0,625, et h qui vaut 0,880. On te dit aussi que la distance d, qu'on te donnait sur la figure 1, ben en fait c'est 8 mètres. Voilà. Donc là, il va y avoir plusieurs choses à dire avant de démarrer. Donc, comme, tu veux déterminer, comme tu veux déterminer combien le joueur a marqué de points, en fait, il faut t'intéresser au point d'impact du, du sac avec le sol. Donc, finalement, ben, ce, ce point, il faut lui donner un nom et il faut lui donner aussi des coordonnées. Et toi, tu vas t'intéresser en particulier à la coordonnée sur X de ce point d'impact. Voilà. Donc c'est ce que tu vois ici, j'ai mis soit P de coordonnées xp0, le point d'impact du, du sac pardon, sur le sol. Alors, tu peux l'appeler comme tu veux, je l'ai P, ça peut être autre chose. Alors ce point P, si tu te souviens bien, on l'avait mis, enfin je l'avais déjà mis sur le, le schéma ici, et c'est à ce moment-là que toi tu peux le rajouter sur le schéma, mettre à jour le schéma. Donc ce point P, c'est ce point que tu vois ici, le point d'impact avec le sol. Donc sa coordonnée sur x, ben, elle est là, d'accord, on va l'appeler xp. Et sa coordonnée sur z, en fait, elle s'appelle zp, mais elle vaut aussi 0, puisque c'est l'impact avec le sol. Et c'est justement cette coordonnée sur z qui va nous permettre de démarrer la résolution. Parce que quand tu as ce genre de question, il faut que tu trouves, en général, quelque chose qui est égal à 0. Ben ici, c'est l'altitude. Voilà. Donc, je vais dérouler jusque là. Notre point de départ, tu vois, c'est z égale 0. z de xp, c'est ça, en fait. C'est zp, quoi. Z de Xp égale 0, et là tu remplaces, tu vois que ça, ben, on va retomber sur l'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire spécifique à ce lancer-là. Donc du coup tu peux prendre l'équation de la trajectoire qu'on te donne dans l'énoncé. Tu remplaces juste x par Xp, puisqu'on s'intéresse à un x spécifique, c'est le x du point P. Quoi. Donc, là tu as un polynôme du second degré qui est égal à 0. Pour ça tu as déjà dû le faire en maths, ben, il faut passer par le discriminant. Okay Donc tu calcules delta. Alors delta c'est B carré moins 4AC. Ici tu as A qui est là, B, attention de bien prendre le signe avec hein. et C qui est là. Voilà, donc B carré moins 4AC ça va te donner ça. Voilà, tu rentres ça dans la calculatrice et tu trouves delta égale 0,687. Donc fais attention aux chiffres significatifs, il y en a 3 ici, tu vois 3 là. 3 ici et 3 là, donc en as 3 aussi dans le discriminant. Bon, le discriminant est positif, donc ça, ça veut dire que tu as deux racines, xp1 et xp2. Okay. Pour calculer ces racines-là, pareil, il y a une petite formule qui vient des plutôt des maths euh, que je t'ai remise ici. Donc c'est, par exemple, pour xp1, ça va être moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà. Pour euh, xp2, c'est la même chose, mais avec un plus au milieu, ici. Alors, tu, tu rentres ça dans la calculatrice et tu trouves 8,63 pour xp1 et moins 1,21 pour xp2. Okay Alors, les deux ne sont pas solution du problème, d'accord C'est un problème de physique, donc il y en a une qui ne va pas marcher, c'est celle qui est négative, parce que, euh, je te rappelle que xp c'est une distance, donc elle ne peut pas être négative. Voilà. Donc ça, tu le rappelles ici, xp positive, donc en fait je choisis xp1, 8,63. Alors, là, c'est presque fini. Tu sais que tu as lancé à 8,63 mètres. Maintenant, on te demande combien, à combien ça correspond en termes de points. Combien tu as marqué de points. Donc, ce que tu peux faire, c'est reprendre le schéma qu'on te donne dans l'énoncé. Voilà. Et tu dis, la situation est illustrée par le schéma suivant. Un petit schéma est toujours plus parlant qu'une longue phrase. Et donc, tu as le lanceur qui est là, qui est à 8 mètres du bord de la planche. Okay. Donc tu peux mettre 8 ici. Et toi tu sais que tu as lancé à 8,63. Donc en fait c'est 8 plus 0,63, donc 63 cm. Donc, voilà. donc ça veut dire que le sac il tombe entre le bord de la planche et le bord du trou, parce que tu sais que le bord du trou, d'après l'énoncé, il est à 91 cm. Voilà. Donc maintenant tu peux conclure en, euh, ben, en disant ça. C'est-à-dire que tu vas dire, comme XP est compris entre 8 et 8,91, ben le sac tombe entre le bord et le trou. Voilà. Alors, à combien ça correspond en termes de points, ça ben, Il faut que tu ailles voir dans, euh, dans l'énoncé. Et alors, exceptionnellement, cette info, elle est dans le paragraphe de mise en contexte ici. Bon, euh, la plupart du temps, je te dis de, voilà, de lire très rapidement ce paragraphe, voire de le passer. Et bon. C'est l'exception qui confirme la règle. Cet exercice. Donc l'info, tu l'as euh, ici. Alors, à chaque fois qu'un sac retombe sur la planche, le joueur marque un point. Les règles du jeu sont là. Ok. Donc finalement, bah, on est dans ce cas-là. Tu vois. Donc on marque un point. On va revenir sur euh, l'énoncé et on va regarder la dernière question. Hop, je suis descendu trop bas, trop haut, 6. Alors, celle-là, elle est pas facile. Là, tu vois, pour une fois, la phrase que tu as en dessous, le candidat, etc., la phrase qui fait peur, là, euh, elle, est, elle est assez justifiée. Alors, on va voir ça. Alors, le joueur effectue un second lancer en conservant le même angle de tir alpha, la même hauteur initiale H, mais en modifiant la valeur de la vitesse initiale. Okay. Donc là, on te demande de déterminer la vitesse qu'il faut avoir, vitesse initiale, pour que le sac tombe dans le trou directement. C'est-à-dire que euh, la personne qui a lancé le sac donc, précédemment a fait un premier lancer, elle voit qu'elle tombe euh, pas assez loin, donc, euh, voilà, il lui manque quelques centimètres pour tomber dans le trou, elle se dit « je vais ajuster un petit peu mon tir », et donc, elle va tout, euh, tout conserver sauf la vitesse. Elle va lancer à une vitesse plus ou moins élevée euh, pour tomber plus loin. L'objectif voilà. de cette question, c'est de trouver du coup, cette vitesse initiale, V0. Alors, en fait, comme on, reprend un petit peu le même, on va reprendre un petit peu le même principe que la question précédente, c'est-à-dire qu'on va regarder le point d'impact, sauf que ça va être un point d'impact qui, euh, qui correspond au trou, c'est-à-dire qu'on cherche à tomber exactement euh, en plein milieu du trou. Okay donc pour ça, pour que tu comprennes bien ce qui se passe, on va revenir sur ce schéma-là. Nous, on veut lancer en plein milieu du trou. Tu vois? donc On va introduire un, un point T, qui va être le centre du trou, ici. Voilà. Et ce point T, en fait, son altitude, c'est 0, parce que c'est toujours un point d'impact. Euh, on va considérer que c'est le sol, donc z égale 0. Et son abscisse, ça va être... Donc, tu vois, le lanceur est là, donc 8, 8 mètres, plus 91 cm, plus, attention, il faut rajouter quand même la moitié euh, du, du diamètre du trou, pour tomber au milieu, donc, plus 91, plus 8 cm. Okay tu vois que le, ce point d'impact, en fait, il est connu, ses coordonnées sont connues. Alors, ce point, on va l'introduire, on va l'appeler T, pour trou, d'accord donc ces coordonnées, c'est XT0, correspondant au centre du trou. Alors XT, pourquoi je ne l'ai pas calculé à ce moment-là C'est parce que je préfère garder une expression littérale jusqu'au bout pour déterminer V0. Et on remplacera XT par sa valeur à la fin. Alors ça, c'est un truc auquel il faut que tu t'habitues un petit peu. Alors je, te, je te conseille, alors si tu n'es pas à l'aise avec les expressions littérales, tu peux très bien remplacer XT par sa valeur que je vais te donner après. Tu peux remplacer au début, mais quand même, je ne te le conseille pas. Alors, comme tout à l'heure, on va partir de Z euh, égale 0. Cette fois, c'est Z de X T, qui est égal à 0. Et on va remplacer par l'équation de la trajectoire, comme tout à l'heure. On n'est pas peur. Hein. Le... Alors, sauf que cette fois, l'équation de la trajectoire, ça ne peut pas être cette équation-là, puisqu'on a changé le paramètre V0. Donc, c'est plus cette trajectoire-là qu'on a. C'est une trajectoire différente. Okay Donc Finalement, on a le droit de remplacer seulement par l'équation de la trajectoire générale, dans laquelle on n'a pas euh, encore la, la, la valeur de V0. C'est ce que tu vois ici. Z égale 0, finalement, ça revient à ça. Voilà. Donc cette fois, juste, on a XT, tu vois. XT, XT. Sinon, c'est l'équation de la trajectoire de tout à l'heure. Bon, maintenant, <rire> qu'est-ce qu'on cherche dans tout ça On cherche V0. D'accord alors, on ne dirait pas comme ça, mais tout le reste, on le connaît. Bon, on va isoler euh, V0 en fonction de tout le reste. Voilà ça, va prendre quelques, quelques étapes de calcul. Hop. Alors Déjà, tu peux faire passer tout ça de l'autre côté. Attention de changer les signes, ça devient moins tangente alpha XT moins H. Du coup. Voilà, jusque là, il pas... n'y bon, a, a pas de gros problème, je pense. Alors Ce que tu peux faire maintenant pour simplifier un peu, c'est que tu vois que tu as moins ici et moins là. Alors en fait, tu peux mettre moins en facteur, donc ça va te donner moins, okay, et là, ça va changer le signe. Tu vois, quand tu développes ça, quand tu développes ça, pardon, ça fait moins tangente alpha XT, moins H. Okay donc c'est bien ce que tu avais avant. Alors pourquoi on peut faire ça C'est parce que là, à mon avis, tu vois mieux qu'on peut enlever les moins. Donc déjà, c'est euh, pas mal. Donc si tu enlèves ce moins, d'ailleurs, tu peux enlever carrément les parenthèses. Quoi. Alors, ça simplifie déjà un petit peu. Alors maintenant, l'objectif, ça va être d'isoler v0 carré, ok On va d'abord isoler 1 sur v0 carré. comment on fait ça En fait, on fait passer tout ce qu'il y a en bas, en haut, ok En haut, plutôt, ici. Et tout ce qu'il y a en haut, gxt carré, va passer en bas. Donc c'est ce que tu vois ici. Tu vois 2 cos carré alpha est passé en haut, alors qu'il était en bas, ici. Et gxt carré est passé en bas. Voilà, et... Le reste, ça bouge pas. Alors, Par contre, de l'autre côté, on a toujours 1 sur v 0 carré. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut. On le veut dans l'autre sens. On veut v 0 carré. Donc de là à là, bah, tu vas inverser. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut va passer en bas, et tout ce qui est en bas va passer en haut. Donc tu vois, tout ça, c'était en haut, bah, on le retrouve en bas. Et tout ça, c'était en bas, on le retrouve en haut. Alors, et de l'autre côté, ça s'est inversé aussi. Donc c'est v 0 carré sur 1, mais le 1, on ne le met pas. Voilà, bon c'est presque fini, il ne te reste plus qu'à prendre la racine pour avoir V0, donc tu obtiens ça. Alors, comment ça se fait que Xt et cos alpha sont sortis de la racine C'est parce que si tu prends la racine de tout ça, hop, ça fait une énorme racine, Mais en fait, tu peux appliquer une petite règle de calcul en maths, c'est plusieurs règles en même temps, en fait, c'est quand tu as racine de tout ça, en fait, ça te donne racine de a, racine de b, racine de c, c'est-à-dire que tu peux découper ta racine. Bon, si tu découpes ta racine sur tous les termes là, il y un moment donné, tu vas obtenir racine de xt et aussi racine de cos carré, enfin bon, racine de tout le reste aussi, mais tu vois que le, la racine et le carré là, ils vont se simplifier, et là aussi. Donc c'est alpha qui sort de la racine parce qu'il y avait un carré dessus. Bon, pour les autres termes, il n'y avait pas de carré, donc il reste sous la racine. Voilà. finalement, tu obtiens cette expression littérale pour V0. Euh, pour et tu vas pouvoir passer à l'application numérique. Alors cette application numérique, elle n'est pas tout à fait euh, directe. Hein, il faut quand même justifier quelques trucs. Alors, Xt, je t'avais dit, on le connaît. Donc, je t'avais dit, sur la figure, on a la distance entre le lanceur et la planche, c'est 8. Entre le bord de la planche et le trou, c'est 0,91. Mais il faut rajouter aussi la moitié du diamètre, donc 0,16 sur 2. Donc là, tu vas trouver 9,0 m. Alors attention, les chiffres significatifs, là, on va regarder plutôt les décimales. C'est-à-dire que là, on ne fait pas de multiplication, de division, on fait des additions. Donc on va regarder le plus petit nombre de chiffres après les virgules. C'est pour ça qu'ici, tu n'en as qu'un seul. 9,0 m pour XT, du coup. Ensuite, on va avoir besoin de alpha parce que si tu regardes bien, alpha, euh, on ne l'a pas pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a tangente alpha. éventuellement mais il va falloir trouver alpha. Alors l'angle de tir alpha et la hauteur initiale h sont conservés, ça on te le dit dans l'énoncé, et euh, donc ça veut dire que tu as tangente alpha qui est égal à 0,625, comme le lancé précédent, et tu as h qui vaut 0,880 m, pareil, comme le lancé précédent. Comme toi tu veux alpha, tu vas utiliser tangente alpha égale 0,625, et tu vas prendre tangente moins 1, tu vois, alpha égale tangente moins 1 de 0,625, et tu vas trouver 32. Alors tu peux prendre deux chiffres significatifs, comme tu en avais deux ici, Alors, tu restes à deux chiffres significatifs, 32 degrés. Voilà, ben là on a tout, tu vois, on a xt, on a alpha, et donc on va pouvoir remplacer dans l'expression de v0. Donc cette expression-là, cette expression-là. X, T, on va le remplacer par 9,0, alpha par 32, donc c'est ce que tu vas voir, c'est ce que tu vois ici, 9,0 sur cos 32, etc. Voilà. Tout le reste, pareil, on remplace par les, par les différentes valeurs, et on obtient V0 égale 9,2 mètres par seconde. Alors, comme on te demande de faire un petit, euh, un petit commentaire, tu peux éventuellement passer en km heure, parce qu'en général, on appréhende mieux les vitesses en km heure, on est plus habitué, quoi. Bon, 33 km h la seule chose que tu peux dire, c'est que ça paraît assez élevé, parce qu'il ne faut pas oublier que tu jettes un sac qui fait presque 500 grammes, 440. Bon, c'est quand même, pas, c'est pas lourd, mais quand même pour le lancer à 33 km h il bon, faut, faut y aller quand même, c'est-à-dire que cette, tu peux juste dire que cette vitesse est élevée et demande donc une force de lancer importante. Voilà, voilà. voilà. Bon, bah écoute, on est arrivé à la fin de l'exercice, tu vois. C'est un exercice assez long, hein, mais c'est pour ça qu'on l'a fait en deux parties. Alors, on va récapituler combien on a fait de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 10 pages. Toi, tu peux diviser par 2 en termes de longueur, donc tu vois, ça fait à peu près 5 pages. 5 pages à 4. Alors, d'ailleurs, je vais arrêter le petit chrono. Voilà, donc tu vois euh, sur la première partie on avait mis à peu près 20 minutes, là on a mis à peu près 40, donc une heure pour, euh, pour l'exercice en entier, Voilà c'est c'est normal, hein c'est un exercice assez long, je te rappelle qu'il euh, est sur 10 points, donc il faut que tu comptes toi, quand tu le fais euh, chez toi, à peu près 1h45. Quoi. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Euh... Euh, moi, il ne me reste plus qu'à te dire euh, à bientôt, et surtout n'oublie pas, si tu veux progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao